Le gariada, ma cara la gariada, ma cara la gariada, gariada, le gariada, ma cara, ma cara, ma Makala la gariada, ma cara la gariada, ma cara la gariada, ma cara la la on est la I'm I'm gonna Bonsoir Adoratrice, euh, ça fait un moment que, que nous ne nous sommes pas vus, mais le Seigneur fait grâce et me voici de retour. J'ai changé de jour parce que, euh, parce que ben, jeudi c'est un jour de semaine et, et je me suis dit que ça dérangerait peut-être les voisins, donc euh, pour éviter... Euh, cela j'ai préféré euh, passer vendredi c'est à dire en début de week-end donc euh, nous allons louer le Seigneur nous allons dire qu'il est souverain il est le Dieu trois fois saint et son nom est Yah Hallelujah tu es Oui, tu es Yah, tu es Yah et tu règnes au-dessus de tout, Seigneur. Alléluia, tu es souverain, oh mon Dieu, mon roi, oh notre Dieu tout-puissant, nous sommes là pour toi ce soir. Nous sommes là ce soir pour toi et toi seul. Oh éternel, nous sommes dans la joie lorsque nous sommes ensemble, Seigneur, assemblés en ton nom. Tous les frères, toutes les sœurs, Seigneur. Cette famille, Seigneur, cette famille qui est ton épouse, papa, est heureuse d'être là ce soir encore en ton nom, Seigneur, assemblée. Alléluia, gloire bon à toi. Nous te disons merci parce que, Seigneur, de grandes choses en découlent. Seigneur, lorsque nous sommes assemblés en ton nom, tu nous bénis. Lorsque nous sommes assemblés en ton nom, tu nous guéris. Lorsque nous sommes assemblés en ton nom, Seigneur, tu fais de grandes choses, Seigneur, dans nos vies. Tu, tu touches nos familles, tu touches nos affaires, tu touches, Seigneur, au oh Dieu, tout ce qui nous concerne. Tu es celui qui nous fait du bien, ô oh, Yahweh. Seigneur, nous élevons ton nom encore ce soir. C'est un privilège, c'est un honneur, Seigneur, d'être rassemblés là en ton nom, Seigneur, au Dieu. Nous sommes ta famille, nous sommes ton peuple, nous sommes tes enfants, nous sommes ton épouse. Oh, Dieu. oh, Seigneur, nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous voulons te dire à quel point tu es important pour nous. Nous voulons te dire, Seigneur, que tu es grand, Seigneur, et et, et tu es saint. Tu es puissant. Alléluia. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à Toi, Seigneur. Toi qui règnes au-dessus de tout, Ô oh, éternel. Tu n'as point de comparable, Seigneur, au oh Dieu. Personne n'est comparable à Toi. Tu n'as point de semblable. présence est là, elle est là et elle ne bougera pas, papa. merci pour tout ce que tu fais, nous mange, nous mange, nous mange à toi, d'éternité en éternité, oh Yahweh, toi qui es saint, toi qui es assis sur le trône de gloire, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. oh oui Seigneur, tu es saint, hallelujah, oh, tu es saint, saint. Tu es Saint Seigneur, tu es Saint, tu es Saint, tu es Saint. Tu es saint et grand. Tu es saint et redoutable. Tu es saint et tu es le Dieu victorieux. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. saint. Alléluia. Tous les anges se prosternent devant toi, Seigneur. Et disent que tu es saint. Les 24 vieillards chantent continuellement. Tu es saint. Tu es saint. Oh tu Seigneur, tu es saint. Oui, Seigneur, tu es saint, tu es saint, tu es saint. tu Tu es beau, oh oui Seigneur tu es beau, tu es beau, tu es beau, tu es beau. Tu es beau. Tu es beau. Tu es beau toi qui es pour nous des deux mois. Yah tu es beau. Oh oui Yah Shua, Choix, tu es beau. beau, tu es beau, toi qui es couronné de gloire, tu es beau, tu es beau Seigneur, Alléluia, gloire, gloire, gloire à toi éternel, louange, louange à ton nom, ô oh Yahweh, louange à ton nom, ô oh Roi des rois, toi qui es le Dieu de gloire, Louange à toi, toi qui règnes à jamais, toi qui as toujours existé, toi qui n'as point été créé, mais toi qui as tout créé. moi puissance et force, À toi la gloire, Esprit de Dieu, souffle puissant du Père. À toi, Seigneur, oui, toute la louange, tout, tout l'honneur, toute la force, Seigneur, toute la puissance te reviennent, parce que tu es digne, digne, digne, Seigneur, de recevoir cela, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, nous sommes, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais, ô oh, Éternel, ô oh, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits, ô oh, Roi des rois, nous voulons te dire Merci pour tout ce que tu fais dans nos familles. Tu, Seigneur, tu es fidèle, tu es fidèle à ton alliance, tu es fidèle, Seigneur, oh Dieu. Tu t'occupes de nous, tu prends soin de nous dans tous les domaines de notre vie, mais tu prends soin également de nos familles, Papa. Nous te disons merci, et nous te disons merci parce que nous sommes une source de bénédiction, pour toutes les personnes que nous rencontrons, toutes les personnes que tu mets sur notre chemin, Seigneur, sont bénies, Seigneur, et nous te disons merci. Merci parce que tu nous utilises pour ton service, merci parce que tu nous utilises, oh Papa, merci parce que tu as fait de nous, Seigneur, des intermédiaires, tu as fait de nous Seigneur des émissaires merci Papa, merci Papa, merci pour tout ce que tu fais Alléluia tu nous as armés, Seigneur tu nous as donné toutes sortes de bénédictions, tu nous as donné Seigneur tout ce dont nous avons besoin Papa Oh, éternel nous voulons te dire merci ce soir, merci Papa, merci Papa louange-nous louange à toi honneur à toi Seigneur au siècle des siècles tu règnes à jamais Papa tu règnes à jamais Papa louange, louange, louange à toi Alléluia, Alléluia gloire, honneur puissance et force te reviennent Seigneur Alléluia Alléluia Alléluia adoratrice qu'il est bon d'être ensemble de demeurer ensemble et d'adorer notre papa nous pourrions rester comme cela encore longtemps sa présence est douce sa, sa présence est agréable sa présence est... nous fait du bien Nous allons partager la parole ce soir. Je vous invite à apprendre votre Bible dans Luc 15, du verset 8 au verset 9. Euh, comme d'habitude, hein, j'ai la version euh, Bible de Yeshua à perd une, n'allume pas une lampe, ne balaye pas la maison et ne cherche pas avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Verset 9 Et lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle amis et voisins en leur disant « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachmée que j'avais perdue. » Je relis le verset 8 Ou quelle femme, si elle a dix drachmées et qu'elle en perd une, n'allume pas une lampe, ne balaie balai la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. On voit une personne, une dame qui avait dit drachmées. Et qui se retrouve avec qui se retrouve avec neuf drachmes. On remarque tous les efforts qu'elle fait pour retrouver cette drachme manquante. Elle retourne toute la maison. Cela signifie qu'elle en a vraiment besoin. Elle pourrait se dire Oh, je chercherai demain ou un autre jour. De toute façon, elle n'est pas perdue parce qu'elle est dans la maison. Mais non, elle décide de chercher tout de suite. On sent que cette drachmée a une grande importance. En effet, le chiffre 1 en hébreu représente Dieu. alors que ce qu'elle a perdu est quelque chose de divin. Cela pourrait être sa relation avec Dieu ou n'importe quoi, on ne sait pas. Alors d'abord, elle allume la lumière. Dans les psaumes euh, au chapitre 119, et verset 105, il est dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Elle cherche donc ce qu'elle a perdu à la lumière de la parole. » Ensuite, on voit qu'elle balaye la maison. On se souvient de Luc 11, verset 25 qui dit et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Ce verset est mentionné en parlant d'un démon qui a été chassé. On ne dit pas que cette dame était possédée par des démons, mais on voit qu'elle met de l'ordre dans sa vie. Elle fait le ménage. Elle se sépare de ce qui l'empêche d'avancer. Je lis maintenant le verset 9. Et lorsqu'elle l'a trouvé, elle appelle amis et voisines en leur disant, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachmée que j'avais perdue. » Quelle personne qui a perdu une pièce a mettre tout le quartier En tout cas, moi, personnellement, si je perds de l'argent et que je retrouve cet argent je ne vais pas appeler mes voisins je ne vais pas appeler mes voisines je ne vais pas appeler mes amis pour leur dire ah j'avais perdu de l'argent et je l'ai retrouvé mais elle, elle le fait cela nous confirme que sa travail est essentielle Lorsque nous venons de donner notre vie à Yeshua Lorsque nous sommes dans la plénitude de l'Esprit, c'est à ce moment que nous désirons partager notre expérience avec les autres. C'est à ce moment-là que nous, nous voulons convaincre tout le monde, nous voulons évangéliser, évangéliser tout le monde, nous voulons que tout le monde vive la même chose que nous. Nous voulons partager ce que nous, nous ressentons, nous voulons partager ce que nous vivons. À ce moment-là, nous n'avons pas besoin de nous forcer à témoigner. Ce, ce, cela est une évidence pour nous. Mais revenons à la valeur de ce qu'elle a perdu. Cette femme avait dix 10 drachmes. Dix 10 en hébreu se dit aser. Cela du, vient du mot du verbe, pardon, achar qui signifie être ou devenir riche ou aisé, enrichir, obtenir la richesse, être heureux, être béni, pro, ou alors progresser. Donc, avec les dix drachmées qu'elle avait, elle avait la richesse, Ensuite, elle en a perdu une. Donc, s'il lui en reste neuf, ce n'est plus la richesse. Neuf en hébreu se dit técha et en général est associé aux neuf mois de grossesse. Lorsque vous êtes enceinte, vous n'avez pas encore d'enfant. Donc, ce qu'elle avait perdu l'empêchait d'être riche. Elle n'était pas encore riche, ou alors elle avait été riche mais n'était plus riche. Paul nous encourage à être riches dans 2 Corinthiens chapitre 12 au verset 14. Voici que pour la troisième fois, je suis prêt à aller chez vous et je ne serai pas un fardeau car ce ne sont pas vos biens que je cherche mais vous-même car ce ne sont pas les enfants qui doivent accumuler les richesses pour les parents mais les parents pour les enfants donc là il nous montre qu'il était aisé il, il n'avait besoin de rien il avait ce qu'il lui, qui lui fallait et il dit en tant que père spirituel c'est à lui de pourvoir aux enfants et non les enfants de pourvoir aux besoins des parents. Qu'est-ce que la richesse? Paul répond dans ses différents versets. Dans 1 Timothée 6, verset 11. Mets-toi, ô oh homme d'Élohim, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Dans Colossiens 3, verset 1, il nous dit, « Si donc vous êtes ressuscité avec le Machia, cherchez les choses d'en haut, où le Machia est assis à la droite d'Élohim. Et Yeshua a conclu dans Matthieu 6, verset 33. Car ce sont les nations qui cherchent sérieusement toutes ces choses. Mais votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez premièrement le royaume d'Élohim et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour, suffit son mal. Oui, car nous savons que notre Père nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Yeshua à Mashiach. Ce soir, je ne cherche pas à parler de l'Évangile de prospérité. D'ailleurs, je ne sais même pas ce que c'est. Mais, notre Elohim veut que nous marchions dans l'abondance, car l'argent, l'or et l'argent lui appartiennent et nous sommes ses héritiers. Nous avons vu nos patriarches qui vivaient dans l'abondance. On pense à Abraham, on pense à Jacob, on pense à Isaac, on pense à Joseph, on pense à ces, tous ces patriarches qui qui étaient à l'aise qui, qui se suffisaient à eux-mêmes Yeshua nous a parlé de la parabole des talents on a vu des personnes à qui on a remis de l'argent et qui devaient le faire fructifier celui qui avait dix talents donc celui-ci qui était riche a été félicité Pourquoi je dis qu'il était riche ben, C'est en référence au, au, au chiffre 10, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, qui est synonyme de, de richesse. Je ne suis pas en train de dire que Elohim n'aime pas les pauvres, mais il préférerait que nous soyons riches. C'est pourquoi Paul a dit, je veux que vous prospériez à tous égards. Et il ajoute. Comme prospère l'état de votre âme. Cela signifie que la richesse est d'abord spirituelle avant de se manifester de manière physique mais ça nous le savons déjà. C'est pourquoi je veux vous dire ce soir, je veux dire à celui qui se croit riche Hasard, cette vidéo, cet enregistrement tombait aux oreilles d'une personne qui ne connaît pas le Seigneur et qui est riche et qui se croit riche, eh bien, je veux lui dire ce soir que s'il n'a pas le Seigneur, il est pauvre. Et je veux dire aux adorateurs et aux adoratrices. Toi qui es connecté ce soir, toi qui seras peut-être connecté demain ou un autre jour parce que tu n'as pas pu, cas de force majeure, te connecter ce soir. Si tu es limité financièrement, sache que le Seigneur est fidèle. Sois conscient que plus tes difficultés sont grandes, plus le miracle du Père sera grand. Parce qu'il t'a trouvé fidèle dans ton engagement avec lui. Il te voit chercher sa face tous les jours. Il te voit connecté sur cette plateforme te vois le servir toi continue à regarder à lui et à lui faire confiance ne regarde pas tes difficultés financières mais regarde son bon trésor plus tu cherches Elohim plus ta prospérité grandira Philippiens 4 verset 17 ce n'est pas que je cherche le don mais je cherche le fruit qui se multiplie pour votre compte. Le Créateur t'a donné ce qu'il faut pour être riche. Comme le jeune garçon avec ses cinq pains et ses deux poissons, présente ce que tu as au Seigneur et il le multipliera. Lorsque l'on a présenté ce maigre repas pour cinq personnes à Yeshua, L'a fait, il a rendu grâce et le repas a été multiplié. C'est ce que tu dois faire. Répertorie toutes les bénédictions qu'il t'a fait et remercie le Seigneur, il le multipliera. Car notre Papa aime celui qui n'est pas ingrat. Je voudrais que nous puissions prier. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous as rendus riches. En effet, Yeshua s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Nous a fait héritier d'Abraham et nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, en Yeshua Amashia. Nous te disons merci pour cela. Aujourd'hui, je parle pour la plupart de, des adorateurs, la plupart des adoratrices et je parle pour moi-même vivons pas comme tu voudrais que nous vivions tu veux que nous soyons dans l'opulence parce que tu as dit que nous prêterons aux nations aujourd'hui papa ce sont les nations qui nous prêtent et nous te demandons Seigneur de nous faire grâce et de renverser cette situation Seigneur nous regardons à toi nous voulons te faire confiance dans tout. Seigneur, donne-nous la force de tenir ferme dans tout ce que nous traversons et continuer à regarder à toi. Seigneur, nous ne te faisons pas honneur dans la situation dans laquelle nous sommes. Parce que les gens du monde sont riches. ne pas comme tu voudrais que nous soyons riches. Seigneur, nous te demandons pardon pour cela. Et nous te remercions d'avoir attiré notre attention sur ce fait. Yahweh, au nom puissant de Yeshua, nous te demandons de nous guider. Nous nous attendons à ta sagesse afin de faire les bons choix Yeshua, nous te disons merci merci pour tout pour toutes les bénédictions pour tous les talents pour tout ce que tu nous as donné et nous prenons la décision d'utiliser cela pour faire notre richesse Amen, Amen, Amen, Amen Hallelujah Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, après cela, vraiment, nous voulons te dire que tu es digne. Tu es digne, Seigneur, de recevoir toute notre gratitude. Tu es digne de recevoir toute notre adoration. Parce que un Dieu comme toi, il n'y en a pas deux. Un Dieu comme toi, Seigneur, c'est impossible de trouver. Et nous te disons merci, parce que tu t'es laissé trouver par nous alors que nous ne te cherchions même pas. Merci Seigneur. Merci parce que lorsque tu nous as donné ta vie abondante, tu nous as donné tout un package. Merci pour cela Seigneur. Merci Seigneur et nous voulons en jouir pleinement. Seigneur, tu es digne, tu es digne, Seigneur. Alléluia, Alléluia, gloire à toi, éternel. Digne de régner dans nos vies, digne de prendre toute la place. Tu es digne, Seigneur, tu es digne. May may may Alléluia et il revient bientôt nous chercher. Adorateurs, adoratrices, je veux vous dire merci pour votre présence ce soir. Merci parce que il est tellement bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Merci d'être ma famille. Merci parce que euh, euh, je vous aime parce que vous m'aimez. Merci parce que euh, nous sommes une famille et c'est tout. À demain, passez une bonne nuit et que le Seigneur continue à vous parler, qu'il continue à vous bénir abondamment. Amen, Amen et Amen.